On voit hein, que les coiffeurs sont fermés, hein. Ouais, allez, c'est l'Expresso. Allez, on commence comme d'habitude avec Warhammer 40K. Et euh, les précaux pour euh, les Dark Angel. Ah, <rire> les Dark Angel. Euh, J'adore. C'est vrai que ces derniers temps, ils étaient un peu moqués, je trouve. Si, si, si, si. Toi, là, tu as moqué les Dark Angel sur Internet. Je te reconnais. Moi, je les kiffe, les Dark Angel, parce que la toute première fois que j'ai fait une partie de Warhammer 44, c'était contre mon meilleur ami. Et euh, il a toujours joué euh, Dark Angel. Alors, est-ce qu'il avait mauvais goût J'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, ils sont méga please to be, donc euh, bah, ils sont de retour, ils vont être accompagnés de leur patrol box, patrol box que si tu es malin, tu arrives à pas avoir pour trop trop cher, hein? ok, j'en dis pas plus, et puis un supplément, codex, attention, c'est un supplément, ne vous faites pas avoir euh, comme moi, euh, avec, avec les space wolf, donc ce sera, ce sera un, un petit peu plus euh, court, et donc il vous faudra quand même le codex euh, euh, des space marines pour pouvoir intégralement exploiter euh, votre ouvrage ». Normalement, si je me souviens bien, vous devriez pouvoir le toucher à moins de 20 euros si vous utilisez un petit code promo, je crois un truc genre euh, « Pierrot » sur qui commence, mais je vais arrêter euh, de vous saouler avec ça. Quoi qu'il en soit, il va y avoir plein de petits Space Marines également euh, qui seront disponibles, notamment euh, des porteurs d'armes très lourdes qu'on avait euh, dans la boîte Indominus, euh, ça c'était euh, plutôt euh, sympa, parce que c'est vrai que quand euh, on n'a pas eu la chance euh, d'avoir euh, cette boîte en fait... Euh, bah, euh, on pourrait peut-être courir après Alors peut-être que c'était disponible en loose ailleurs ou avant En tout cas quoi qu'il en soit Maintenant hein, l'erreur est, euh, est, est réparée Vous aurez aussi la sortie des vétérans Et puis le Super euh, Storm Speeder euh, que je trouve très classe, franchement euh, très très chouette avec les deux pilotes de chaque côté et puis bah, bien entendu hein, la possibilité de moduler euh, les armes euh, qui sont au dessus sinon bah on continue, on continue, on continue, on va, on va taper euh, du nécron et puis on va se retrouver avec un psychomancien, euh, qui est plutôt chouette, j'aime bien cette histoire là d'apparition avec, euh, avec les petits cubes là un peu, un peu métalliques euh, je trouve ça super sympa, c'est propre pour, euh, pour de la peinture c'est sûr que jouer un petit peu de psycho euh, chez, chez les nécrons, ça me paraît pas déconnant. Allez, on va passer directement à la licence Star Wars. Et puis, on va aborder ce qui a été dit hein, pendant le live de Atomic Mass. Allez, on commence avec euh, X-Wing. Hein, ils nous ont euh, montré euh, trois euh, boîtes. Maintenant, ils utilisent toujours euh, ces systèmes de sortie, là, euh, à trois boîtes, on adhère ou on n'adhère pas. C'est vrai que quand l'intégralité du contenu euh, vous fait kiffer, euh, c'est bien. Euh, quand il n'y a qu'un seul vaisseau euh, sur deux, euh, ben, c'est tout de suite euh, moins intéressant. Est-ce que c'est un petit peu de fainéantise C'est vrai que là, pour le coup, il s'agit juste de réimprimer euh, des pièces qu'on a déjà et de les peindre dans un format différent. C'est la facilité, quoi qu'il en soit, attention, n'oublions pas, hein, pendant ce live d'Atomic Mass, qui était très euh, home station, hein, je ne sais pas ce que vous avez pu en penser, mais c'était très euh, fait à la maison, du coup, ça fait un peu flipper, hein, on se dit, euh, voilà, là aussi, c'est fait à la maison, hein, et je rappelle que moi, je ne suis pas un professionnel, mais euh, voilà, il y a quand même un meilleur son, un meilleur éclairage, j'espère. Bref, on va pas s'arrêter sur les détails, euh, mais euh, pour un premier live, je trouve qu'ils auraient pu être un tout petit peu plus euh, quali. Voilà, Hop, parenthèse à part, on revient à X-Wing, donc trois boîtes, une pour euh, la rébellion, une pour l'Empire, euh, et, euh, et puis une pour euh, les scélérats, avec l'Empire, avec l'arrivée euh, de euh, Gideon Ask, avec euh, des, euh, des, des, des, des chasseurs taille, euh, des intercepteurs taille, donc euh, deux intercepteurs taille qu'on connaissait déjà, hein, avec euh, la marque rouge. Vous euh, m'excuserez, j'ai oublié euh, la faction en question, mais je sais que c'était des pilotes qui étaient, qui étaient plutôt badass, euh, qui faisaient partie des experts à l'époque, dans la boîte qu'on avait, et à la boîte d'experts. On retrouvait en fait euh, euh, ces vaisseaux-là, et d'ailleurs on les a revus après euh, dans euh, le jeu vidéo. Alors, ceux du jeu vidéo euh, euh, Squadron les ont découverts, alors que nous on les connaissait déjà depuis longtemps euh, dans X-Wing. Sinon, euh, au milieu vous allez avoir un de ces fameux euh, chasseurs-taille avec euh, 10 000 panneaux, euh, panneaux euh, enfin 10 000 ailes autour. Vous savez ce que moi je pense de ces trucs là, pour moi c'est dégueulasse, franchement j'aime pas ça, je suis un vieux con, j'aime euh, bien les choses qui sont, euh, qui sont initialement prévues euh, dans la série, enfin euh, euh, dans les films en fait, je suis très très axé sur les films, moi j'aime pas trop ce qui se fait euh, dans les séries ou, euh, ou avoir pire dans, dans l'univers étendu et euh, franchement voilà ces trucs là euh, qui avaient été faits à l'époque où on commençait à faire de l'image de synthèse et puis il y avait des mecs qui avaient commencé à délirer là-dessus mais ça n'a ça aucun ça n'a aucun fondement bon ça a été repris ce sera ou pas canonisé j'en ai rien à branler je trouve ça moche euh, voilà bon une boîte euh, une boîte euh, une boîte à, pour l'empire euh, avec avec Gideon Ask euh, on va avoir euh, une boîte pour la résistance avec euh, Sindula. Euh, alors moi je la connaissais pilote de euh, A-Wing euh, mais c'est vrai qu'après renseignement auprès du Grand Patriarche, et non, je ne parle pas de Nicolas, mais euh, de Kevin, euh, on sait que dans euh, Rebels, notamment, elle, elle pilote un, un B-Wing. Euh, là, c'est vrai que bon, il va falloir voir les synergies et tout, et l'intérêt qu'il y a au niveau, au niveau de cette compo avec deux LA et puis, et puis un, un, un B-Wing. Euh, mais en tout cas, la pièce est très très belle. Moi, j'aime bien euh, j'aime bien ce parti pris un peu rétro années euh, année 60s. Euh, voilà, j'aime bien les couleurs, j'aime bien ce chose-là et je suis très attaché euh, au visuel, donc euh, cette boîte-là, elle va me satisfaire. Et puis, on va finir par euh, celle des Scélérats. Alors, les Scélérats, là, c'est pareil, les choix, hein, un Hawk avec euh, deux Y, c'est un, un petit peu euh, De euh, Bon, alors, en l'occurrence, euh, c'est pour intégrer euh, Canadjanus, euh, effectivement, l'idée principale, en fait... Euh, de cette boîte c'est de permettre aux gens qui jouent scélérat d'avoir enfin euh, accès au pouvoir de la force et ben oui, puisque les pouvoirs de la force étaient à ce jour quasiment exclusivement réservés aux impériaux ou, euh, ou aux, aux rebelles ou à la république euh, voilà hein, ou c'est euh, ben vrai que les scélérats ils étaient un peu euh, pauvres de ce côté là donc ils ont sorti cette boîte là et ils vous ont mis un jedi dedans pour pouvoir euh, utiliser euh, la force voilà je pense que ça ne se justifie que pour ça allez on va passer à la fausse annonce qu'il y a eu sur Armada. Voilà, oui, la fausse annonce parce que bah, ça avait été déjà euh, présenté euh, sur euh, la page euh, de FFG. Euh, D'ailleurs euh, ne pas oublier une chose, c'est que la, princip... enfin, la majorité des choses qui ont été présentées en fait, euh, dans ce live sont des choses qui ont été faites par FFG et non pas par Atomic et euh, en fait on verra ce que Atomic est capable de faire sur euh, la euh, licence Star Wars. Alors eux ils ont donné un délai de 18 mois euh, mais c'est pas dans 18 mois qu'on verra le travail en fait, de Atomic Game parce que euh, je pense que euh, dans, euh, dans le sac il euh, y a euh, beaucoup de choses qui étaient préalablement préparées. Par FFG. Donc euh, je suis bon d'or qu'on en a au moins pour un an, un an et demi. Avant de voir les premières Atomic Games. Ou peut-être qu'ils sortiront des choses. Mais voilà, je pense qu'il y a un, un coffre de données qui est, qui est assez assez important, donc pour Armada ils nous ont euh, présenté les, deux, les quatre sorties les quatre sorties euh, qui étaient euh, prévues avec, euh, avec Armada, 2 euh, pour la république et puis 2 pour les séparatistes euh, l'avantage c'est que là on a vu 3 euh, figurines euh, de près alors on nous a malheureusement montré la pelta, c'est parce qu'on voulait voir pour euh, la république vous noterez qu'elle a euh, les écoutilles qui sont, qui sont refermés, les ailes, les ailerons qui sont refermés euh, à l'arrière. Euh, bon, c'est pas ce qu'on attendait euh, de toute façon euh, pour Armada, puisque la Pelta, c'est tout simplement euh, le vaisseau euh, de euh, la rébellion qui était le moins joué sur l'étape, puisque beaucoup trop lent, beaucoup trop euh, d'inertie et, euh, et pas, intéressant, euh, pas intéressant du tout. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt une déconvenue. On verra si les cartes. Euh, joue pas trop euh, en la défaveur. Euh, Peut-être qu'il y aura des synergies, des choses comme ça. Mais pouvoir être en synergie avec euh, des escadrons, parce que je trouve que cette nouvelle version, elle se joue euh, beaucoup euh, en mode escadron, euh, avec un vaisseau qui va être à la traîne surtout. Euh, franchement, la Pelta, c'était vraiment le vaisseau qui arrivait après la guerre. Euh, bon, on est content, on l'a vu, euh, c'est chouette. Mais euh, mais c'est pas ça, c'est pas ça l'intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu euh, l'Invisible et puis euh, le Recusante. Donc là, bon, bah, c'est comme pour le starter hein. de base, c'est à tomber par terre. Franchement, c c c elles sont super belles. Et je trouve que les vaisseaux du CSI sont beaucoup mieux réussis que ceux de la République pour les avoir eus en main. Euh, donc voilà voilà le, le, le retour euh, Ça va sortir, hein, ils avaient donné des dates Je crois que c'est pour euh, euh, avril euh, En tout cas aux états unis Et n'oubliez pas, non, ça ne sera pas traduit en France Donc il faudra euh, commander euh, chez votre, dans votre boutique Ou euh, par l'intermédiaire de mon partenaire qui commence On se bolidera pour euh, vous avoir des épreuves Allez, on passe à Star Wars Légion euh, bon, là aussi, pas spécialement d'annonce, parce que de toute façon, ça avait été euh, pas mal liqué au niveau de la latte et du AA5. Donc, on savait euh, qu'il euh, y aurait ça. Euh, vous savez que, euh, voilà, certains le savent depuis très longtemps. Euh, bref, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu les figurines. Alors ça, par contre, moi, je les avais pas vues en vrai. Comme toujours, c'est plus beau en vrai que sur les dessins. Voilà, le AA-5, moi c'est pas quelque chose qui me faisait rêver, euh, cette espèce de camion poubelle comme maintenant euh, tout le monde l'appelle. Euh, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant avec ce AA-5 déjà, c'était de le voir, il est chouette, vous avez vu, on peut ouvrir le dessus, le capot, euh, donc euh, clairement on est sur un vaisseau qui s'oriente sur du transport de troupes. Et on sait très bien que de toute façon, c'est l'orientation que prend le jeu, puisque vous avez vu qu'il y avait des améliorations euh, de règles, et que les améliorations de règles vous poussent à transporter vos troupes et à faire des actions, peut-être même on board. Euh, donc il faut voir, même si ce vaisseau-là a l'air d'être un vaisseau euh, fermé. Donc, euh, donc, wait and see, le socle, vous avez vu que c'était un socle allongé, euh, que maintenant il y a des capacités de déploiement qui sont intéressantes euh, donc en gros en un mouvement, un mouvement et demi vous aurez conquis la moitié de la table euh, avec ce genre de, ce genre de machine euh, moi j'imagine bien euh, l'appareil pour venir apporter des secours euh, fait, être un peu en mode ambulance euh, ou alors tout simplement pour faire pleuvoir une, une troupe de Wookiee euh, là où il faut et, et, et rapidement euh, genre genre euh, les hélicoptères hués pendant la guerre du Vietnam où vous déposiez vos forces de choc euh, bien là où il faut. Voilà, c'est blindé, ça va être lourd, faut pas hésiter à le sacrifier. Et à, et à vomir les troupes euh, au dernier moment pour que, pour que ça canarde. Euh, au niveau de la latte, hein, on a vu que c'était un socle rond, euh, apparemment T-47 euh, de ce qu'on a imaginé. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on a de toute façon euh, des, euh, des encoches sur les quatre côtés. Euh, donc ça va se trafer. Et puis, euh, et puis bah, bien entendu, comme c'est un, un aéro, il y a des chances qu'il puisse faire des stand-by. Euh, mention spéciale sur euh, la verrière on voit qu'ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur euh, ils ont eu de l'expertise avec euh, les boucliers dbx en fait et euh, normalement ben, quand vous avez une verrière voyez quand je prends la verrière en fait euh, euh, qui est ici euh, de mon euh, de mon vaisseau de warhammer et euh, eh ben euh, ici là je dois peindre en fait c'est à moi euh, de peindre les interstices euh, de, de la verrière c'est toujours un peu casse on a toujours tendance à, à dépasser là en fait la partie solide euh, de la verrière est vraiment indépendante de la partie vert en fait le vert se, se colle derrière la partie solide c'est un bon point parce que ça donne un, un vrai relief donc euh, c'est euh, cohérent avec la réalité et puis bah c'est plus easy euh, et plus easy à peindre la figurine est assez ouf hein, je dois avouer alors là aussi c'est pareil c'est pas le truc que j'attendais hein. euh, je trouve qu'ils voilà ils ont toujours tendance à nous sortir des trucs dégueulasses euh, comme si on ils se conservaient les trucs vraiment intéressants et dont ils savent qu'on les attend pour plus tard. Mais bon, voilà, de temps en temps, ils nous sortent un, un airspeeder de Luke, donc, euh, donc on va pas leur taper dessus. Euh, là, ils nous ont sorti deux, deux produits euh, qui, qui, qui semblent... Enfin, qui sont, qui sont des produits d'univers de étendu, qui sont sans aucun doute canonisés dans, euh, dans les séries que je n'ai pas, euh, pas spécialement euh, regardé. Euh, le AAT, c'était euh, déjà... Euh, le AA5, c'était... Il était déjà euh, dans euh, le jeu de cartes en fait de, de Star Wars euh, qui malheureusement s'est arrêté qui était un très bon jeu mais bon voilà on a pu voir ces deux produits c'est rassurant, c'est beau, c'est chouette ça fait rêver mais il n'y a pas eu spécialement euh, de grosses annonces pour pour les sorties de Star Wars Legion il y a eu une annonce au niveau de la reprise des jeux organisés là aussi je voudrais euh, calmer un peu les foules parce que ces annonces là ben, elles concernent uniquement le territoire euh, américain hein, puisque c'est Atomic euh, Mass Game qui, euh, qui fait cette annonce et donc ça n'engage que Atomic Mass Game sur le territoire américain. Donc ça ne veut absolument en rien dire qu'en France il va y avoir du jeu organisé qui va être pris, attention, puisque le jeu organisé en France il est organisé par Asmode attention, et que Asmodee France à ce jour, en plus, ne distribue pas Atomic Mass Game. Bon, voilà. Euh, après, il y a FFG qui a laissé sous-entendre que Asmodé reprenait au même titre qu'il avait diffusé FFG Atomic Mass Game. Donc, de toute façon, ces produits-là, en tout cas pour savoir les et pour X-Wing, vous les toucherez en français, il n'y a pas de problème. Armada... Euh, c'est mort. Je reviens au jeu organisé, euh, le jeu organisé, en plus c'est du jeu organisé genre aller prendre le goûter euh, dans le magasin du coin, hein. c'est pas du jeu organisé du genre championnat du monde et tout ça, ils ont bien précisé que c'était du petit jeu organisé, et que c'était du jeu organisé en boutique, voilà, jeu organisé en boutique euh, dont euh, la seule obligation est de l'organiser aux états unis je pense qu'il y a un moment, il va falloir baisser les ardeurs, les gars, euh, voilà, arrêtez de vous exciter, euh, il va euh, rien se passer, ou en tout cas s'il se passe quelque chose ça n'aura rien à voir avec la décision qui a été prise il y a quand même eu, et ça il faut quand même le souligner, l'annonce d'un nouveau jeu avec la licence Star Wars alors de quoi il retourne on ne sait pas, bien entendu ce ne sera pas un jeu de plateau donc ce ne sera pas un jeu de type à haute rime ou tout ça puisqu'Atomic Mass fait euh, du jeu de figurine euh, voilà, faisons une lettre au Père Noël, euh, alors ils ont parlé de scénariser euh, l'univers de Star Wars Légion euh, en balançant euh, de la campagne ou des choses comme ça, c'est vrai que ça reprend euh, ce qu'ils font avec euh, leur jeu de, de, de super héros qui est très scénarisé aussi, euh, voilà on peut imaginer que le prochain jeu Star Wars sera peut-être un système euh, d'escarmouche, quelque chose de, de, de, de, de très rapide, de très punchy comme l'est justement hein, leur, jeu, leur jeu de super héros euh, tout ce que j'aimerais moi c'est qu'il soit crossplay c'est à dire que en fait, les figurines qui sont sortis pour ce jeu-là soient jouables dans, euh, dans Star Wars Legion et que les figurines de Star Wars Legion puissent être rapatriées dans ce jeu-là, tout comme je le fais avec mon Kill Team euh, ou euh, mon Warcry, mais bon, là, euh, voilà, j'y crois pas. Enfin, franchement, j'adorerais qu'ils qu qu qu me, qu me donnent tort, mais, mais je pense qu'ils le feront pas. Parce que, voilà, euh, ils n'ont pas... Euh, je ne les imagine pas avec cette vision-là. Ce serait super qu'ils l'aient et qu'ils comprennent enfin que le crossplay rapporte plus d'argent que de revendre la même figurine à côté, qu'au final, par frustration, on n'achètera pas. Mais, euh, mais malheureusement, j'ai du mal à y croire. Voilà. Espérons qu'ils sauront s'inspirer des bonnes pratiques euh, des, euh, des Britanniques et puis qu'ils sauront nous sortir euh, un Warcry ou euh, un Kill Team pour, euh, pour l'univers de Star Wars. Ce serait vraiment euh, ultra fun. Voilà, j'en ai fini pour cet expresso très très court, je suis désolé, j'ai une vie professionnelle qui est assez intense en ce moment et j'ai du mal à vous accorder du temps, mais j'espère que ça se calmera très très très très vite. Je remercie les tipeurs pour leur soutien. Je vous remercie tous pour vos commentaires ultra bienveillants. Vous avez kiffé l'aérographe. Je ne pensais pas que ça prenait, euh, <rire> que ça allait prendre cette vidéo, que ça allait avoir cet effet. On a créé un mème sur Internet avec, euh, avec ça. Euh, là où je suis content, c'est que les retours que j'ai, c'est que vous l'avez commandé et que vous avez la même expérience que moi. Ça marche. Ça marche bien. C'est pas compliqué. Vous y arrivez et vous kiffez. Et du coup, ça me fait méga euh, plaisir. J'essaye de vous préparer un expresso un peu plus conséquent pour la semaine prochaine on reviendra un petit peu sur les jeux de plateau. C'est vrai que le Brexit se fait sentir. On sent vraiment qu'il y a des lourdeurs dans les sorties. Mais voilà, on trouve toujours quelque chose à dire et quelque chose à partager. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. A très bientôt.